Bonjour à vous les étudiants de troisième année de l'ISCPA, de Paris, de Lyon, de Toulouse, bien évidemment, pour à Viola. Euh, je me présente, je m'appelle Noam, ça c'est MJ, c'est l'un des chiens les plus célèbres de France sur les réseaux sociaux et ça c'est son petit fisson. Will. Euh, on est très content de participer euh, au Creative Contest. Euh, vous verrez dans le brief, euh, oui, il s'agit d'un chien. Euh, oui, c'est un blogueur canin. Euh, mais euh, vous allez voir que euh, les mécaniques de réflexion, tant en construction de communauté qu'en création de contenu, qu'en collaboration, partenariat avec les marques, sont au final pareils que pour un être humain ou pour une marque, on va dire à part entière. Donc ouvrez un peu vos esprits, on ne parlera pas que de croquettes. MJ c'est des collaborations avec la SNCF, avec Hôtel.com, certes avec la SPA et avec des marques du secteur animalier, mais plus largement. Donc ouvrez l'esprit, oui c'est un chien, mais dans les créations qu'on va vous demander aujourd'hui, ne pensez pas animaux, enfants, Voilà, euh, pensez que c'est aussi uniquement, principalement des adultes sont dans ces communautés et avec qui on discute, et on échange au quotidien. Voilà, amusez-vous et faites-nous rêver.